Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous Souvent on se pose la question Quelles sont les actions qui vont me faire rentrer au paradis et on va chercher loin et on se dit je suis tellement loin des actions que les pieux prédécesseurs ont fait comment vais-je faire pour rentrer au paradis il y a des choses tellement simples à faire et je vais vous donner des exemples dans cette vidéo Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la chose qui fait rentrer le plus au paradis c'est la crainte d'Allah et les bons comportements est-ce que le fait d'avoir un bon comportement c'est quelque chose de difficile c'est quelque chose de simple il y a des personnes qui ont un mauvais comportement malheureusement ils s'éloignent eux de la religion et ils éloignent les gens de la religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith innama bu'istu li al akhlaq j'ai été certes envoyé pour compléter les bons comportements. Donc, le Prophète alayhi wa sallam, nous dit qu'il a été envoyé que pour compléter les bons comportements. Alors, bien sûr, c'est très important d'apprendre la croyance, d'apprendre la aqidah, d'apprendre le fiqh, d'apprendre tout ce qui est obligatoire pour nous, c'est très important, mais sans délaisser les bons comportements. Car le Prophète alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith qu'il y a des gens qui vont arriver le jour du jugement dernier ils vont arriver avec des montagnes de hasanet. Mais, il aura insulté un tel, et il se sera moqué d'un tel, et il aura volé un tel, et il aura trahi un tel. Alors ces gens-là prendront de leurs hassanets, de ses hassanets, prendront de ses hassanets, et déverseront leur péché sur lui. Vous avez vu, il a tellement de bonnes actions, mais son mauvais comportement va le faire entrer en enfer. Il y a une histoire qui est très connue. Une dame qui priait et qui jeûnait beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Elle priait, elle jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Il n'y a pas de bien dans cette femme-là. Il n'y pas de bien dans cette femme-là. Pourquoi Car elle fait du mal à ses voisins. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'inverse de cela, lorsque vous voyez ces mauvaises actions Qui vont détruire ces bonnes actions Il a dit aussi que le bon comportement était la chose qui allait peser le plus lourd le jour du jugement dernier. Le bon comportement, c'est ce qui va être le plus lourd dans nos balances. Alors celui qui n'a pas de bon comportement, qu'il demande à Allah Azzawajal, de lui permettre d'avoir un bon comportement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et disait « Allahumma kama hassan takhalqi fahsin khuluqi » Donc celui qui a un mauvais comportement, qu'il fasse des efforts pour en avoir un bon. Par exemple, une personne qui n'est pas douce. La douceur fait partie de la religion. Être doux fait partie de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma rifq fi shay'in, illa zana. La douceur, elle n'a pas été mise dans une chose sans qu'elle l'embellisse. shay'in, shana. Et elle n'a pas été enlevée de quelque chose sans qu'elle l'enlédisse. Ici, si on voit l'importance du bon comportement. Et des hadiths et des exemples dans la sirah du prophète alayhi wa sallam Il y en a plein comme cet homme qui est venu, ce jeune qui est venu lui demander au Prophète sallallahu alayhi wa l'autorisation de forniquer. Pensez vous que le Prophète sallallahu alayhi wa s'est énervé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit alaka la Il a dit As-tu une mère? Il a dit Oui. Kazali Khalin Nessalikannes Le Prophesallam a dit les gens aussi. Ont une mère. Comme toi tu n'aimes pas cette chose là pour ta mère ou pour ta soeur ou pour un tel, alors ne le fais pas. Regardez le comportement, la sagesse, les cours que nous pourrons tirer de ce, de ce hadith. Nous les musulmans nous devons être les meilleurs, nous devons avoir les meilleurs comportements, pas prendre une partie de la religion et en délaisser une autre. C'est très important. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين